Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Karine de Falky, alias KDF pour les intimes, la réalisatrice et créatrice de la série DZ. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets de ma recette pour mettre en valeur le duo Jamel et Alice dans la réalisation. C'est parti La réalisation de la séquence de la dispute entre Alice et Jamel dans l'épisode 1. Alors, dans cet épisode, on sort d'un rendez-vous qui s'est mal passé avec une secrétaire de mairie, et on retrouve Jamel passablement énervé sur le parvis, avec Alice qui, bah, qui court vers lui pour le rattraper et le ramener au rendez-vous. Et pour Jamel, c'est hors de question qu'il y retourne, en tout cas avec cette secrétaire-là, ce jour-là. Alors, au moment où je reçois le, le scénario dans sa forme définitive, je m'en souviens, j'étais dans le métro. Et on le sait, dans le métro, alors surtout le matin aux heures de pointe, c'est pas toujours la joie Et en fait, je reçois le scénario et je me dis oh, « J'attends pas, je le lis direct !» Je me plonge dedans et tout de suite, sur cette séquence du parvis de la mairie, j'ai tout vu. J'avais tout en fait devant les yeux. Et pour moi, c'était plus que logique que cette séquence soit faite telle que vous l'avez vue dans l'épisode, telle qu'elle est. C'est-à-dire un plan large plan-séquence, c'est-à-dire pas de coupure, pas d'axe dans tous les sens, pas de plan, pas de ceci, pas de cela, et un travelling arrière, comme ça, montrant qu'on s'éloigne de la mairie, puisque nos deux personnages, Jamel et Alice, sont en train de s'embrouiller et de s'éloigner aussi l'un de l'autre. Et le but, mais vraiment pour moi, c'était de transcrire en, en termes de réalisation, d'image ce qui se passait à l'écrit, ce qui se passait dans le jeu des acteurs. Et donc, on a Alice qui arrive en fond de plan, qui rejoint Jamel qui était en premier plan. Nous, on ne bouge pas. Et dès que les deux personnages sont l'un à côté de l'autre, c'est là que, hop, on commence un peu en tant que spectateur, comme si on marchait sur des œufs. Ils sont en train de s'engueuler, on va les laisser tranquilles, on va les laisser terminer leur conversation et on s'éloigne. Mais attention, on s'éloigne de la mairie, donc potentiellement du mariage. Et là, c'est l'enjeu de la série, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se marier finalement Et on finit cette séquence où les deux s'éloignent l'un de l'autre en sortant du champ, c'est-à-dire qu'ils sortent du cadre. Et donc on reste là et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer L'épisode 5, n'est-il point le point de bascule pour Diamel Alors... Dans cet épisode, c'est donc l'épisode 5, on est au milieu de la série. Sur, bien évidemment, les 10 épisodes. On est au milieu et cet épisode 5, c'est vraiment un point de bascule dans le changement de comportement de Jamel qui évolue doucement. On a donc un Jamel qui ne s'est pas énervé tout de suite. Il a attendu un peu et il s'est énervé le lendemain matin. Parce que comme il a dit, chez les Algériens, la nuit ne porte pas conseil. Résultat on arrive au petit déjeuner et on a une dispute entre lui, Jamel, et Alice. Et le but, c'était pour moi en réalisation, de montrer ce côté dispute, ce côté isolement. Comment au niveau de la réalisation ça s'est traduit Ça se traduit par du chant contre champ. Dans cette séquence, on a la pre le premier plan où on a Jamel qui arrive de la chambre et Alice qui prépare le petit déjeuner. Ce sera le seul plan à deux jusqu'au moment où Jamel s'assoit. Et ensuite, une fois qu'il est assis, c'est là qu'on a des champs et des contre-champs. Alors, qu'est-ce qu'un champ contre-champ Grosso modo, on a Jamel assis et on a un axe, un plan sur Jamel, le champ. Et on a la même chose, un axe, un plan sur Alice, le contre-champ. La particularité de cette séquence de dispute, c'était donc, comme je vous l'ai dit, de noter, de, de souligner ce côté isolement Ce côté, chacun dans son coin. Et en termes d'accès de plan sur ces champs-contre-champs, -champs, il y avait donc euh, quelque chose de vraiment voulu, c'était de ne pas mettre d'amorce. Qu'est-ce qu'une amorce, qu qu amorce Grosso modo, vous l'avez vu, je pense, dans, dans plein de films et dans plein de séries, la plupart du temps, sur des champs-contre-champs -champs entre deux personnages, on, on sent la présence de l'autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, sur le contre-champ d'Alice, la caméra serait ici, et on aurait un morceau de Jamel. On, on sentirait une épaule, on sentirait de la matière, du cheveu. Et pareil, de l'autre côté. Voilà. Mais ce côté amorce, c'était vraiment un choix délibéré de ne pas le mettre pour que chacun soit de son côté. Et en fait, au fur et à mesure des échanges, mais grosso modo, en, en tant que spectateur, on est là, et un peu comme dans un match de tennis, hop, on tourne la tête, on compte les points, on est là, on est là, hop, et d'un côté, on a Jamel qui est là et qui, et qui tape fort avec sa raquette et il en envoie et de tous les côtés, etc. Et de l'autre côté, on a Alice qui, qui renvoie la balle doucement, comme ça, avec sa petite raquette. Pas gagné, hein pas simple. Stop, Jamel. Jamel, c'est le frère de ma meilleure amie. Tu sais qu'on se connaît depuis le collège avec Nico <rire> Ah oui, carrément, le collège. Mais t'es grave. C'est grave, franchement. Nico, la Manicharovskoun, il te drague. Toi, tu parles normal mais avec lui, c'est grave. Mais bien sûr que je parle normal avec lui. Alors, après ce petit match de tennis, Alice sentait bien qu'elle n'allait pas gagner la partie. Résultat, on change de sport. Direction le ring. Avec une première esquive de la part d'Alice. Je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Sérieux Jamel revient à la charge en mode méga relou. Quel cadeau. On lui en mettrait des claques, je vous jure. Mais d'ailleurs, Alice, elle fait beaucoup mieux. Elle le surprend avec un uppercut, le coup de la cafetière. Il m'a offert la cafetière. ce que je kiffe dans ce passage bien évidemment au delà du jeu des acteurs qui est déjà excellent hyper drôle c'est le petit ajout sonore en effet guillaume ballet alias baba le monteur son m'a fait une proposition avec le qui note la fin du round et ensuite le majestueux You Win, un peu à la Street Fighter, jeu emblématique des années 90. Et pour le coup, bah j'ai validé à 1000% parce que c'était plus limite que ce que je pouvais imaginer. C'était hyper drôle et pour le coup, Baba est vraiment rentré dans mon univers. Sur cette fin de séquence, on est totalement dans le truc avec du loufoque, du décalé et bien évidemment du rigolo. Je kiffe cette séquence. La complicité entre Alice et Jamel dans l'épisode 8. Dans la série, on avait vraiment besoin d'un moment pour renforcer et montrer la complicité à l'écran de Jamel et Alice. Loin des parasites, loin du coach sportif, loin du frère de la meilleure amie, loin de Dounia, la fameuse Dounia, la femme du cousin. Et donc, mon but... C'était de, de montrer à l'écran que Jamel et Alice, bah, ils sont faits l'un pour l'autre. Jamel et Alice, ils s'aiment. Jamel et Alice, limite, ne forment qu'un, ne sont qu'un. Et c'est passé, en termes de réalisation, au niveau des plans, avec la plupart du temps des plans à deux, ou des champs contre champs, avec des amorces plus présentes, où on sent vraiment sur les champs de Jamel, que Alice, avec sa chevelure, avec sa présence, elle est vraiment là, et idem dans l'autre sens. Alice et Jamel étaient tout mimi dans l'épisode du mariage. Alors, dans tout l'épisode 10, Jamel et Alice sont toujours ensemble, à la mairie, sur le parvis, pour le lancer de bouquet, jusqu'à la soirée, où la fête bat son plein. Il y a de la musique, il y a des rires, il y a des youyou, il you, y a même le drapeau de l'Algérie. C'est la fête, on s'amuse, on célèbre le mariage de Jamel et Alice. Jusqu'au moment où Alice danse seule avec son père. De son côté, Jamel me voit et ressent encore plus fortement l'absence du sien. Ensuite... Jamel quitte la fête pour se réfugier dans un petit vestibule pour cacher ses émotions. Par fierté, bien évidemment. La musique commence, mais la mélodie se lance véritablement avec des sonorités orientales au moment où sa maman le rejoint. Et ensuite, une touche musicale vient se rajouter aux sonorités orientales par le biais du piano pour introduire Alice. Ça y est Mettez-vous quiche, Audi, mettez-vous C'est mon beau un plus beau. Je sais. Je sais. Mais c'est pas grave. C'est Non. Ce mariage était parfait. Il est parfait comme ça, ou ça. Dans cette séquence, la dynamique du couple est également illustrée par le travail sur la lumière, avec le contraste. D'un côté, on a Jamel et Jenna. Dans la pénombre, de l'autre côté, on a Alice qui prend la lumière, un peu comme une apparition angélique. Elle est là pour rassurer Jamel, pour le consoler, pour lui apporter de la douceur, de l'amour. En quelques mots, elle lui montre le chemin.